bonjour à tous je m'appelle anthony je travaille au service marketing chez celle et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'intégration entre xeno et celle qui existe nativement dans celle tout d'abord xeno qu'est ce que c'est c'est un outil en SaaS de live chat qui va vous permettre de centraliser tous vos points de contact clients et prospects grâce au chat grâce à une FAQ en ligne et également grâce à un chatbot. En le synchronisant avec celle-ci, vous utilisez un outil de vente conversationnel. Un outil d'interaction client lié à votre outil de CRM. Je vais vous montrer en quelques secondes comment il est possible de connecter vos deux comptes. Nous allons tout d'abord aller sur Xeno. Vous allez pouvoir vous connecter ou vous inscrire. Quand j'ai mon compte Xeno, j'ai la possibilité tout simplement d'aller dans la Marketplace. Et là, vous allez pouvoir choisir avec quel outil vous voulez faire interagir Xeno. Nous allons chercher celle-ci. Je vais configurer cette application. Ici, il vous suffit de rentrer votre adresse mail ainsi que votre mot de passe de connexion à votre compte. celle-ci. C'est fait. Je vais maintenant pouvoir faire interagir Xeno avec celle-ci. Je vais pouvoir récupérer dans Xeno les informations de mon client, celle-ci, et également récupérer une trace de mes échanges sur Xeno dans le fil d'actualité, celle-ci. Si l'un de nos clients démarre un chat, je vais choisir de parler avec l'équipe et non avec le chatbot. une réponse automatique qui a été générée par Xeno le temps que l'un des conseillers disponibles me réponde. je vous montre à quoi ça ressemble dans Xeno j'ai bien le chat dans mon compte Xeno on voit que Simon m'a répondu bonjour Anthony comment je peux t'aider il me l'a ensuite assigné pour que je puisse vous le montrer sur mon compte on peut voir sur la droite que Xeno m'a identifié parce que j'existe dans le compte celle ci il a identifié mon adresse mail il a identifié le nom de ma société. A la suite de ces informations, vous avez également notre logo, celle-ci, qui est un lien cliquable et qui va vous permettre d'ouvrir en parallèle la fiche contact liée à votre chat. Nous faisons remonter, dans Xeno, un maximum d'informations pour vous faciliter la vie. Vous savez exactement avec qui vous êtes en train d'échanger. Ça, ce sont les informations envoyées depuis celle-ci vers Xeno. Et à l'inverse, bien sûr, nous allons également récupérer des informations dans notre compte, celle-ci. Je vais tout d'abord fermer mon chat ce qui va me permettre de pouvoir envoyer les informations vers celle-ci. Si je reviens sur le chat qui était en cours, je peux voir ici que Simon m'avait bien répondu. que La conversation a été fermée de son côté. Je vais maintenant aller voir dans mon compte client au nom de la société Celle-ci Academy et je vais pouvoir retrouver le lien de cette conversation. Xeno aura envoyé vers celle-ci le lien Xeno de cette conversation pour pouvoir la retrouver à tout moment ainsi que la toute première demande écrite dans la timeline de celle ci vous pouvez à tout moment retrouver toutes les informations dans la timeline de votre client sur votre compte celle ci si vous souhaitez en savoir plus sur nos intégrations nous serons heureux de répondre à vos questions alors passez par notre chat